Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est euh, c'est une revue de ces gadgets que vous avez, gadgets beauté, bien sûr que vous avez vu sur euh, ma dernière routine, euh, routine hebdomadaire. Donc je vous ai montré quelques gadgets dans la fameuse Foreo ou bien l'appareil euh, pour euh, les points noirs, etc. Donc vous étiez nombreuses à me dire en commentaire que vous voulez bien euh, une vidéo euh, où je vous parle en détail de ces produits de ces petits gadgets, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de se les procurer ou pas. Donc je commence tout de suite avec la fameuse Foreo, vous l'avez sûrement vu un peu partout, dernièrement sur le net, tout le monde en parle, tout le monde la montre sur, euh, sur les, les routines, etc. Donc la voici. Alors, je vais commencer avec le design de la Foreo. Euh, déjà Foreo c'est une marque suédoise, euh, le design est comme ceci, comme vous pouvez le voir, elle existe en deux formats, donc euh, voilà, ça c'est une brosse pour euh, nettoyer le visage et aussi pour appliquer sa crème hydratante, donc pour masser le visage. Elle existe en deux formats, vous avez la Foreo normale comme celle-ci et vous avez aussi la Mini qui est plus petite et qui est, euh, je trouve, qui est, qui est plus adaptée pour les voyages par exemple. C'est facile de la, de la mettre dans, son, dans sa trousse de toilette. Et donc la Foreo existe, donc la Foreo Luna 2 qui est celle-ci existe en euh, plusieurs euh, types. Donc vous avez je, je crois que vous avez trois ou quatre type, types types pour euh, type de peau. Voilà, pour quatre euh, pour trois ou quatre types de peau. Donc moi ce que j'ai pris, j'ai pris la, euh, la rose qui est adaptée pour les peaux normales. Je ne voulais pas m'aventurer à prendre une pour les peaux mixtes à grasses parce que j'avais remarqué que euh, ma peau euh, a légèrement changé suite à mon accouchement, peut-être à cause des hormones. Et franchement je ne le regrette pas. Donc la différence, c'est pas uniquement les couleurs qui sont différentes, mais c'est ces petits. Euh... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer donc c'est ces petits euh, trucs là qui, qui vont nettoyer votre peau en silicone euh, qui sont différents donc euh, leur taille est différente pour être adaptée pour les, les peaux euh, de mixte à grasse ou pour les peaux sèches ou les peaux sensibles euh, à problème etc donc je vous montre, elle vient... Euh... Dans une boîte comme celle-là, voilà, une petite boîte en carton, vous avez le chargeur qui vient avec. Donc, c'est quelque chose qui se charge. Euh, vous la chargez euh, tout simplement, vous la mettez en charge euh, avec ce petit câble USB comme ceci. Donc, soit vous le branchez sur votre ordinateur. Donc, un côté se branche sur la brosse, Et vous avez le deuxième côté euh, que vous branchez soit sur votre ordinateur, soit sur... Euh, vous voyez les petits chargeurs comme pour les, les Samsung. Et vous avez euh, une petite pochette comme ça pour ranger votre, votre brosse une fois euh, avoir fini. Donc vous avez aussi un, un manuel ici à l'intérieur qui vous explique l'utilisation de la brosse. Alors, les avantages de cette brosse. Euh, ce que vous n'allez pas trouver ailleurs. Parce que j'ai déjà testé euh, deux brosses précédemment. Euh, je vous avoue que euh, j'ai gardé une brosse pendant super hyper longtemps, j'utilisais quotidiennement, mais dès que j'ai découvert celle-là, je me suis tout de suite débarrassée de, de, de la brosse précédente. Tout simplement, c'est le côté hygiène qui m'a le plus euh, attirée, vous allez la nettoyer facilement, il y a moins de bactéries qui s'accrochent, vous aurez moins de chances de choper des petits boutons. Euh... Ce que j'aime aussi c'est ce côté là, donc c'est deux en un on va dire, vous avez le côté qui fait massage pour, masser, pour bien faire pénétrer votre crème de jour ou de nuit. Euh, et puis aussi c'est le côté euh, vibration, donc les vibrations s'arrêtent au bout d'un moment quand vous allez l'utiliser, donc vous commencez par cette partie là par exemple, et quand les vibrations s'arrêtent et recommencent, donc vous changez de côté, comme ça vous êtes sûr de ne pas trop insister sur certaines parties de votre visage, de passer à d'autres parties et par la suite vous n'avez pas abîmé votre peau. Euh, ça c'est le plus je trouve aussi que la charge euh, dure euh, plutôt pas mal. Puis vous avez aussi euh, l'intensité des, des vibrations que vous pouvez régler. Vous avez le plus ici, le moins là et vous l'allumez. Euh, le côté design, je trouve que le design est vraiment magnifique. Elle est super jolie. Donc ça c'est euh, les plus de cette brosse. Les moins, je vais passer au côté négatif de cette brosse. Alors premièrement, je vous l'accorde. Vous me l'avez tout dit et je vous l'accorde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le prix ça coûte les yeux de la tête je trouve que c'est trop trop cher pour une, une brosse comme ça même si la qualité est là mais je trouve que mettre 200 euros ou je sais pas combien sur une brosse comme ça je trouve que c'est un peu exagéré donc euh, s'ils si réduisent les prix ce serait génial un, un seul petit point négatif que j'ai constaté quand je, quand je l'ai utilisé c'est que ça convient parfaitement pour les parties comme les joues par exemple parce qu'il y a assez de chair mais une fois utilisé sur le front ou euh, sur le nez euh, je trouve que c'est un tout petit peu dur euh, même si je diminue l'intensité des vibrations je trouve que ça fait un tout petit peu mal et ça me fait des rougeurs sur les fronts voilà, parce que il n'y a pas assez de chair, c'est un os euh, par contre pour les joues euh, c'est parfait voilà, c'est le seul petit truc négatif que j'ai pu constater. À part ça, je la trouve vraiment super bien et franchement, euh, elle m'a énormément convaincue. Si elle tombe en panne ou si je la perds ou quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à prendre une deuxième. Un autre gadget que vous avez vu euh, dans ma routine hebdomadaire, c'est euh, ce, euh, ce petit euh, bain de vapeur. Euh, que j'utilise pour mon visage donc euh, la marque s'appelle Good Sky ça vient de chez Amazon donc euh, voilà, vraiment très simple d'utilisation ce que vous allez faire, vous allez enlever ça voilà, vous avez euh, un petit truc pour doser donc vous le remplissez euh, d'eau c'est mieux d'utiliser euh, de l'eau distillée pour éviter qu'il soit bouché à cause du calcaire avec le temps donc vous mettez ici de l'eau, vous remplissez vous respectez la dose vous remettez, et puis vous allez le mettre en marche, et là vous avez une vapeur qui va sortir, donc voilà, il faut se mettre comme ça euh, devant, euh, histoire de faire ouvrir les pores euh, de, de, de, de, de, de, de, de son visage, pour bien appliquer ses soins, et franchement euh, il coûte pas du tout cher, il est super léger, euh, c'est pas quelque chose que vous allez charger, donc c'est quelque chose que vous allez brancher dans votre salle de bain, donc attention euh, aux, euh, aux accidents domestiques, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il a des inconvénients Non, franchement je l'ai utilisé trois fois et il est vraiment nickel. Quand je, je, je termine, voilà, je, je l'arrête par ce bouton-là. Il est vraiment très très simple d'utilisation. Et puis il existe en plusieurs formats de la même marque Good Sky. Donc ce qu'on va faire les filles, rendez-vous sur Instagram, je vais vous offrir... Euh un bain comme celui-là. Euh, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations de ma page Instagram si vous ne me suivez pas encore faites-le immédiatement, il y a plein de concours qui arrivent. Ensuite vous aviez vu un appareil qui vous a pas mal intrigué et vous étiez nombreuses à me demander de vous faire une petite revue sur cet appareil alors c'est le Blackhead Remover de chez Good Sky euh, c'est quoi c'est un, un, un petit appareil qui va vous débarrasser des points noirs alors, je vous montre à l'intérieur de quoi il est composé. Donc, vous avez... Regardez ce que vous avez. Alors, vous avez l'appareil en lui-même. Vous avez plusieurs embouts différents. Je, vous, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Vous avez le chargeur, donc le même que j'ai pour, celui que j'ai pour, pour la Foreo. Donc, c'est un truc USB que vous allez brancher euh, sur votre ordinateur ou sur votre euh, chargeur de téléphone portable. Voilà. Et vous avez quatre embouts. Puis ici, vous avez... Euh, des petites éponges, voilà, quand l'éponge intérieure qui est en dessous de l'embout, quand elle est sale, voilà, quand il y a des impuretés, vous la changez, voilà. Mais c'est quelque chose que vous allez faire tous les tremblements de terre vu que ça ne se salit pas vite. Enfin, personnellement, je n'ai pas remarqué que c'était ça Alors, voici euh, l'appareil en lui-même qui est comme ceci, donc l'embout se détache facilement, vous le remettez, Voilà. Vous avez plusieurs embouts, vous avez aussi, vous avez aussi donc l'appareil en lui-même est, est, est comme ceci, donc il faut le charger, et euh, voilà, quand ça arrête de clignoter, ça veut dire que c'est bien chargé. Donc vous appuyez sur le bouton pour l'allumer et l'éteindre, et puis vous avez trois euh, euh, intensity. intensity. Euh, donc vous avez trois, euh, pas vitesse, mais trois intensités, vous avez faible, moyenne et euh, forte. Donc il faut faire attention quand même avec cette, ce petit appareil là. Alors je vais commencer avec le premier embout qui est comme ceci. Avec un petit bout métallique ici. Il ressemble au truc de, de, de manicure pédicure. Alors ça c'est adapté pour, euh, pour enlever les peaux mortes surtout. Euh, il n'est pas adapté pour le contour des yeux. Donc il faut faire très attention. Vous allez trouver d'ailleurs le manuel qui va vous, vous expliquer tout. Euh, donc là... Euh, vous avez un embout avec un gros, un gros trou. Mais ça, il faut faire attention parce que euh, ça absorbe, euh, on va dire, la surface sur laquelle il agit. Elle est assez grande. Et du coup, il faut faire très attention. Euh, il faut l'utiliser avec la vitesse faible ou maximum moyenne. Si vous faites vitesse supérieure intensité supérieure ça peut être vraiment dangereux donc moi une fois je me rappelle que j'ai eu ici une petite tache rouge parce que euh, voilà ça a absorbé d'une manière assez euh, euh, assez euh, comment dirais-je assez brutale et, euh, et j'ai eu euh, voilà une tache rouge de sang euh, c'était du sang qui s'est euh... allez une sorte d'engorgement de sang ici, sur ce côté-là. Et donc, il faut vraiment faire très attention. Ensuite, vous avez donc vous avez le même embout, mais euh, avec petit trou. Et celui-là, il est adapté pour les contours des yeux, etc. Après, vous avez l'embout ovale. Et donc, l'embout ovale, il est adapté surtout pour euh, le contour des lèvres. Quand vous avez des petits points noirs au contour des lèvres bien pour les contours des yeux etc euh, il est vraiment génial et puis ça vous, avez, vous avez ça donc ça c'est euh, un embout euh, qui a un, un, un, un trou vraiment minuscule et ça c'est surtout pour utiliser la lumière bleue pour euh, faire un massage pour son visage tout simplement. Personnellement je n'ai pas testé tous les embouts je vous avoue que j'ai essayé euh, le gros, le petit et puis l'ovale et je trouve qu'ils sont bien sauf qu'il faut faire attention avec le gros trou euh, quand vous mettez une intensité assez élevée voilà c'est tout ce que je, veux, je peux vous dire je vais essayer de vous mettre une petite vidéo ici pour vous montrer euh, les impuretés que ça a pu euh, absorber euh, les, les, les points noirs que ça a pu dégager de mon nez ça peut être dégueulasse mais euh, je, je vous laisse regarder la vidéo Et puis finalement on va passer au troisième, euh, au quatrième gadget que je vous ai montré. Regardez, euh, franchement la, la pochette est magnifique, il est trop beau. Donc ça c'est un petit gadget pour, euh, allez, pour hydrater et pour aussi euh, rafraîchir sa peau après, euh, après euh, tant de soins. Donc tout simplement vous allez mettre de l'eau minérale ici, euh, vous allez allumer l'appareil et ça va dégager une... Euh, Allez, une sorte de brume bien fraîche pour bien hydrater et bien apaiser sa peau après l'utilisation. Donc vous étiez nombreuses à me demander si on peut remplacer ça avec de l'eau de rose. Donc oui, vous pouvez le faire, euh, pourquoi pas. Mais moi personnellement, je sens que l'eau de rose n'est pas adaptée à ma peau, je ne sais pas pourquoi. J'ai un excès de sébum après c'est bizarre mais c'est comme ça donc euh, j'ai pris cet appareil là pour utiliser uniquement de l'eau tout simplement et c'est quelque chose aussi qui se charge comme les autres appareils donc voilà l'eau, voilà. ce que vous allez faire tout simplement vous allez ouvrir, vous allez remplir ici de l'eau vous fermez et puis vous utilisez votre appareil tranquillement puis c'est quelque chose que vous pouvez aussi laver euh, sous l'eau, le réservoir là vous pouvez l'enlever et le laver donc voilà les filles, euh, ma petite revue du jour. Donc euh, rendez-vous en barre d'informations, vous allez trouver les liens des petits gadgets, où est-ce que je les ai eus, quelques codes promo pour avoir des réductions. Sinon, rendez-vous sur Instagram pour un petit concours histoire de vous faire plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao